Bonsoir tout le monde c'est si m'a j'espère que ça va bien en ce début de semaine. Alors, on va regarder un peu un thème que vous m'avez donné, ou plutôt une question que vous m'avez posée, que je trouve vraiment très, très intéressante comme question. Savoir pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas été influencés par la campagne de Pic Pic Alors, des gens dont vous faites partie en majorité. Hein. Et bien, on va regarder s'il y avait une raison spéciale. Voilà, donc on va prendre le Dixit comme d'habitude. Hein. On Verra si euh, il nous répond bien. Alors, j'ai pris un des tas que j'ai sur mon bureau. Je vous montre pas euh, l'ordre relatif, on va dire. <rire> enfin bon, voilà. Alors, pourquoi il y a certaines personnes qui n'ont pas été influencées voilà, par la campagne Parce que j'avoue que, enfin, surtout vous en France, hein, vous avez eu vraiment, euh, on va dire, euh, tous les, toutes les possibilités de manip. Hein, que ce soit de façon visuelle, auditive, ou de façon encore plus inconsciente, là j'avoue que pour résister, ça va. Et plus évidemment l'entourage. Hein. J'avoue que pour résister, ça va être ça va être. ça devait être difficile. Alors, excusez-moi, je broudouille parce que je suis en train de me concentrer déjà. Je suis déjà partie dans mes pensées. Alors là, on a, on a une très belle image avec une jeune fille ou une jeune femme qui est immergée en partie dans l'eau. Et elle a une espèce de protection ici, vous voyez Alors j'espère que je rapproche un peu, voilà, pour vous montrer, vous voyez C'est le troisième œil, hein, quelque part. Et ici, alors il y a des crapauds, alors c'est amusant parce que les crapauds, c'est souvent justement en relation avec la maladie. Mais elle a pas l'air d'en avoir peur. Et il, elle est entourée de, de fleurs. Et en même temps, il y a des plumes. Donc là, il y a déjà un côté spirituel, très nettement, qui se dessine avec la question de protection par rapport aux choses éventuellement mauvaises, parce que le crapaud, généralement, il est plutôt associé euh, à la sorcellerie, par exemple, ou à la maladie. Donc là, il y a des, des gens, déjà, rien qu'avec la coupe, qui étaient protégés de par leur clairvoyance, puisque, encore une fois, on a le troisième œil. Donc des gens qui ont vu clair... Et il euh, y a des, des, des protections spirituelles. Bon, donc ça peut déjà donner la réponse. Et là, alors en dessous, on a les petites abeilles. Alors ça, c'est vraiment amusant parce que justement, les abeilles, ça pique, n'est-ce pas Il y a les petites abeilles qui transportent euh, des espèces euh, d'alvéoles avec des enfants dedans. Alors, comment comprendre ben, Les abeilles... Normalement, c'est une carte qui est plutôt euh, en relation, euh, bon, avec le travail et tout. Mais là, étant donné qu'on est dans un thème très différent en relation avec une piqûre, moi, je verrais plutôt une allusion à ce sujet. Et vous voyez qu'elle transporte des enfants. Alors, -ce, pourrait -il, se pourrait-il qu'il y ait ce qu'on appelle un choix d'âme C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui étaient destinées, justement, à recevoir le fameux aiguillon, d'où les abeilles, et d'autres personnes qui ne l'étaient pas. Étant donné que, comme vous le savez, je fais de l'astrologie et que je vois parfaitement les personnes qui ont fait la fameuse piqûre et ceux qui ne l'ont pas fait, eh bien on peut se demander. Eh bien écoutez, on a déjà finalement une réponse. Hein. Mais c'est pas grave, on va quand même faire le tirage. Alors, attendez, hop, on va remettre l'ordre euh, dans le jeu. Voilà. Alors, il faut savoir que la coupe, pour ça je fais toujours une coupe, quand j'avais appris la voyance, en fait, j'avais appris que ça mettait le jeu en ordre. La coupe permet de mettre le jeu en ordre. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours faire une coupe. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Alors, bon, on a déjà encore une fois des éléments de réponse, mais on va euh, continuer quand même. Donc, pourquoi est-ce que certaines personnes n'ont pas été influencées Voilà, on va prendre quatre cartes. Donc, Encore une fois, les questions de luminosité à propos de luminosité, j'espère que vous voyez bien parce que le avec le changement d'heure évidemment il fait nuit plus tôt, n'est-ce pas? Euh, donc euh... il faut que je mette un peu de lumière. Bon, d'ailleurs, ça me fait penser, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur le blackout. Alors on verra après. Bon, des questions de lumière, de, lumi... de luminosité, décidément. Donc des gens qui sont dans la lumière, ok. Les personnes qui sont proches de la nature, ça fait penser à Campagnol, ça. <rire> J'aime beaucoup euh, ce monsieur, hein. franchement, euh, j'adore. Je, je ne loupe aucune de ses vidéos. Enfin bref, si vous ne connaissez pas, ben, allez voir Campagnol TV. Il est sur Odyssée. Donc là, il y a quelqu'un qui marche dans la nature. Et qui réfléchit parce que les petits nuages, ça fait faire penser euh, aussi à des, des choses auxquelles on réfléchit. Ok. Donc proche de la nature avec des réflexions. Ah oui, puis il y a les échasses, hein. très important les échasses. Vous voyez, il est pratiquement aussi haut que la cime des arbres. Ah oui, puis alors attendez, j'avais pas vu ça. Ah, mais attendez, je vous dis pas tout sur la carte. Alors, je reprends. Bon, d'abord, il est au niveau de la cime des arbres, donc il est à un certain niveau, on va dire. Il voit les choses vues de haut. Mais surtout, en fait, les petits nuages qui sortent de la, la pipe, là, eh bien, ça lui retombe sur la tête et il pleut. Mais il est protégé. Donc, il y a des questions de réflexion là-dedans. Ok. Des réflexions qui, euh, qui sont peut-être euh, source de soucis, mais en même temps, il est protégé. D'accord. Qu'est-ce qu'on a Ah, bah tiens, écoutez, franchement. Hein. <rire> ah, les cartes, quand ça sort, ça sort. Euh, voilà. Soit ça sort bien, soit ça sort pas. Mais là, j'avoue que pile poil. Hein. Bien. Donc, la potion. Bah oui. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a La coupure. La coupure et le danger. Alors, si on prend les cartes de A2, comme j'aime bien faire. Vous voyez qu'ici qu'on a on a pardon on a euh, une coupure qui représente un danger mais on a la lumière spirituelle donc quelque part avec ces cartes là je dirais qu'on a été averti grâce à notre côté euh, éveillé on peut y voir ça aussi hein, lumineux ou intelligent parce que c'est aussi les idées euh, l'espèce le, le, d'ampoule là donc les idées l'intelligence eh bien on a été averti du danger OK. Et là, eh bien, on a réfléchi. Je pense que c'est vraiment les réflexions. On a réfléchi, on a vu les choses vues de haut. Et nos réflexions, eh bien, euh, elles étaient assez préoccupantes. Elles, sont, elles nous sont retombées dessus quelque part parce qu'il y a de la pluie. Mais d'un autre côté, ça ne nous a pas atteint. Donc, je dirais qu'on s'est fait du souci. On a réfléchi, on s'est fait du souci par rapport à justement cette question de piqûre. Mais d'un autre côté, ce souci eh bien, ne nous a pas euh, comment dire, occasionné des ennuis plus que ça, puisque, vous voyez, il y a une espèce de, de tête là qui protège. En plus, c'est une tête d'ours, je crois. C'est un animal assez, euh, assez dangereux, assez agressif. Donc, le fait que le, le bonhomme... Porte une espèce de masque ou de. Ouais, d'espèce de, de, de tête. Eh bien, quelque part, il y a une question d'agressivité ou de, pro de, de protection ou de défense. Donc, euh, moi, j'ai envie de dire que quelque part, nos pensées, alors peut-être négatives, et eh bien, euh, quelque part, ça nous a permis de nous protéger. Alors, c'est un peu compliqué de vous voter ce que j'ai en tête, mais il y a des choses comme ça, là. Et en plus, on voit, on a vu les choses vues de haut. Bon bah, écoutez, on a déjà pas mal d'informations là, donc ça veut dire qu'on est plus intelligent que les autres finalement. Alors peut-être, peut-être que oui, effectivement, moi je pense que il y a eu vraiment le côté réflexion. Enfin personnellement, moi je sais que je l'ai eu parce que euh, j'ai été vraiment chercher toutes les, les les avis des médecins, de personnes intelligentes, comme le docteur que vous connaissez, le docteur Pépé, hein qui vient justement d'être euh, exempté de toutes les accusations, enfin d'être blanchi voilà, de toutes les accusations que vous lui portait. J'ai regardé aussi le docteur Luc qui nous a quittés. Vous savez bien de, de qui il s'agit. Euh, j'avais aussi écouté euh, Alexandra. Euh, voilà, vous finirez. Hein. Enfin bref, je sais que j'avais été vraiment essayé de m'informer le plus possible. Et j'avais réfléchi aussi euh, à la question. Parce que mettre des trucs dans son sang, c'est quand même pas... Euh, sans, comment dirais-je Sans conséquence Bon. Donc, il y a de ça. Il y a la question de réflexion et la, les questions aussi d'être de, de voir les choses vues de haut. Bon. Ensuite, il y a le côté ici spirituel. Donc, il y a ça. Alors, on va essayer de voir s'il y a encore autre chose. que je trouve que c'est déjà pas mal, hein. Donc, on est plus éveillé et puis on réfléchit. Oui, bah, écoutez, ça ça, arrête, ça, ça a l'air de couler de source, hein, ce que je vous raconte, finalement. Et alors, la coupe me disait aussi qu'il peut y avoir aussi un choix d'âme. Bon, OK. Alors, voilà, on s'est protégé. Donc, c'est bien le côté spirituel qui a fait qu'on s'est protégé, l'armure. Mais en même temps, vous avez vu qu'on s'est isolé. C'est le prix à payer. Ou plutôt, c'était le prix à payer. Euh, le fait d'être dans une certaine clairvoyance, en fait. C'est le mot qui me vient à l'esprit, c'est clairvoyance. En plus, c'est marrant, ça fait voyance claire. C'est amusant quand même. Enfin bref, clairvoyance, claire, avec la luminosité. Et le fait de bien voir les choses. Vous voyez aussi qu'il y a une espèce de fleur de lys ou de, de fleurs, là. Donc, c'est vraiment les questions aussi de, de beauté spirituelle, ici. enfin C'est une très belle carte, moi, j'aime. J'aime beaucoup cette carte. Hein, toujours les questions ailées, ici, vous voyez, les ailes. Donc, il y, a, il y a quelque chose vraiment en relation avec le spirituel ici. Bref, la lumière qui nous éclaire et qui nous permet de nous protéger, mais qui est aussi source de solitude, puisqu'on a été, comme vous vous en souvenez très certainement, vraiment traité de paria. Bon, D'ailleurs, on voit que le petit bonhomme à l'intérieur, il est triste. Ça n'a pas été une période facile, hein, ni pour vous, ni pour moi. Bon, alors, ici, qu'est-ce qu'on a On a ici, alors c'est encore une personne qui est un petit peu... Euh, euh, toute jeune, on va dire, une senior, qui est aussi, vous voyez, les pieds bien sur la terre, donc qui est ancrée, qui s'amuse à faire des petits euh, avions en papier et qui voit la tempête au loin. Donc, c'est pareil, il y a la question de solitude, parce que cette femme-là, elle est dans le désert, mais en même temps, elle est très bien ancrée et elle voit la tornade au loin. Donc, pour moi, il y a aussi la question euh, d'avoir, les quelque part, les pieds sur terre, donc c'est marrant parce que ici vous avez la personne qui est ancrée et ici vous avez le bonhomme qui est au contraire un petit peu en hauteur. Donc ce sont aussi des personnes, on va dire, qui ont eu du bon sens et qui ont vu aussi qu'il y avait des problèmes à l'horizon avec cette fameuse euh, voilà, fiole, on va dire. Bien. Ici, ah bah alors décidément, écoutez, hein, franchement, je ne fais pas exprès, mais regardez. Là, c'est le monstre. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, je vous dis, j'ai tout, mis toutes mes 360 cartes par terre, j'ai tout mélangé. Et donc, euh, bon, vous, vous me croirez, hein, si je dis que je ne sais absolument pas quelles cartes sont dans le tas. Dans l'autre sens, je vous remontre, ça fait une tête de mort ou une espèce de fantôme, ici, vous voyez. Donc très, très très mauvais, cette fiole-là. Et en plus, elle est sur un livre. On ne sait pas trop ce que c'est que ce livre, mais il pourrait être très euh, maléfique, par exemple. Bref. Ici, les monstres. Bon, ça me dit simplement qu'il y a bien des choses très très mauvaises, comme vous le savez, qui sortent des tiroirs, donc des trucs qui sont contenus à l'intérieur, et des surprises. On n'en dira pas plus. Si vous voulez savoir exactement ce qu'il y a dedans, moi je sais, c'est sur O-D-Y-S-E-E.com. Vous allez trouver et vous verrez que c'est ce qu'ils nous ont mis dedans, c'est pas mal euh, comment je vais pouvoir vous dire ça, moi. C'est pas évident de vous prévenir, hein, Bon, pas vous parce que vous avez pas pris le, le truc, mais prévenir les personnes qui ont pris ça, euh, c'est pas évident de, de, révéler ce genre de choses, hein, je dois dire. Hein, c'est pas évident. J'ai pas envie non plus de crainer une panique à bord, moi. Enfin, bref. En tout cas, sachez que si vous avez envie de savoir ce qu'il y a dedans, il faut aller sur la chaîne que je viens de vous énoncer. Alors, ici. Ah, décidément, alors, on a des cartes qui sont amusantes. Alors là, on a une personne qui est chez elle. Mais vous voyez, en fait, elle a un scaphandre sur la tête. Ce qui lui permet d'aller dans l'espace où il y a des étoiles. Et il y a aussi des espèces de, de raies mantas, ou je sais pas quoi. Ouais, ça fait penser à des raies, moi, qui volent. Bon, donc il y a aussi l'exploration quelque part. Hum, ah, J'ai envie de dire du cosmos, mais c'est peut-être pas tout à fait ça exploration qui peut être astrale, pourquoi pas. Donc euh, le fait que vous et moi, on n'est pas cédé à ça, c'est aussi certainement que quelque part, on est en connexion avec ce qu'il y a là-haut, avec notre scaphandre. Ça nous permet d'échapper à notre quotidien et d'aller voir ce qui est invisible. Bon. Pas mal le tirage. Donc vous avez finalement toutes les explications. Donc, pour certains, bon il y a un choix d'âme, certainement, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi vraiment les questions de spiritualité, d'éveil, de la conscience, de réflexion, qui permettent aussi de voir les choses vues de haut. Pareil, d'ancrage, et là, euh, danger, donc danger, dont on est averti, avec des explorations qui peuvent être dans l'astral, ou que sais-je. Hein. Bon... Euh... C'est quand même assez extraordinaire. Alors, moi, je me mettrais dans quelle catégorie finalement Parce que ça, j'en fais pas, de l'exploration astrale. Ouais, alors les réflexions, oui, très certainement. La clairvoyance, ben je pense. Hein, je pense qu'il y a de ça. Hum. Ce qui est curieux quand même, c'est que moi, comme je, je vais à l'église, comme, comme vous le savez peut-être, hein, euh, ben je côtoie évidemment des gens qui ont la foi, mais qui se sont fait quand même euh, injecter ça. Donc la foi n'est pas forcément la clairvoyance. C'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. Bon, on va voir si on a encore autre chose. On va peut-être mettre que deux cartes parce que je trouve qu'on a déjà beaucoup, beaucoup d'explications. Ici, on a le yin et le yang. Donc les questions d'équilibre. D'accord. Donc, ça voudrait dire qu'on est plutôt des personnes qui sommes équilibrées. Par rapport à, au côté Yin et Yang, Alors ça c'est intéressant. Et là, qu'est-ce qu'on a Alors là, vous voyez que hop, on sort. Là, en fait, le jeu nous a dit déjà tout ce qu'il voulait, tout ce que, tout ce que, oui, tout ce qu'il voulait révéler hein, sur la question. Et là, hop, il est déjà parti dans une autre direction. Donc là, on est, j'étais plus par là, donc plus sur la fiole effectivement. où là, on voit qu'il y a des gens qui se sont enrichis au détriment d'autres personnes. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de questions d'argent. Les ballots, vous vous mettrez dans le bon ordre, hein, vous me connaissez maintenant. Et donc, euh, qui ont festoyé aux dépens des gens, ici, qui se sont appauvris. Bon, on sait lesquels. Alors, est-ce que éventuellement, euh, on pourrait avoir d'autres informations sur ce qu'il y a dedans Pourquoi pas On va voir. Non, on me dit que simplement, c'est encore des gens, vous voyez, qui sont riches. C'est, Ça peut être l'oligarchie. Avec les petites abeilles au-dessus, qui ont réfléchi, qui ont pensé à tout ça. Euh, comment nous faire prendre l'aiguillon. Donc, ça a vraiment été un plan. Ça a été un planifié. Ça a été, pardon, bien planifié. Là, il me parle vraiment des gens qui sont riches. Encore une fois. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre Bon, donc finalement, les explications, je vous les ai données. Hein, on va peut-être regarder un petit peu à quoi à quoi est-ce qu'ils veulent aboutir, ces gens-là. Tiens, on peut aller regarder, par contre, si le jeu veut partir dans ces directions. Ah ben là, il me dit qu'il y a une destruction totale. Alors, ma question, c'était à quoi ils veulent aboutir, les gens Hein, C'était ça, hein Eh bien, ils veulent aboutir à une destruction totale. Intéressant, quand même. Je n'ai pas, pas pensé sortir cette carte-là. Oui, mais enfin, ça veut dire quoi Une destruction totale de quoi, alors De qui De nous Regardez. ouais effectivement. Une destruction totale. Vous voyez, la, la femme, elle est plutôt spirituelle, ici. De, de tout ce qui, en fait, est en relation avec euh, la liberté. On peut y voir la liberté. Je vais regarder jusqu'à autre chose. Attendez, on va regarder un petit peu. C'est intéressant cette carte-là. Alors, attendez, je suis en train de vérifier qu'un truc, c'est que elle a quelque chose aussi autour du cou, comme des espèces de talismans. Et elle a l'air aussi très branchée euh, spirituelle ou religion, cette femme-là. Elle a les yeux fermés. Et elle a des oiseaux qui sont posés sur les épaules. Donc, c'est bien une destruction du côté... Euh, alors, les oiseaux spirituels, liberté, oui, mais spirituel, je dirais. Parce qu'il y a le ciel bleu. Hein. Donc, destruction du, du... Moi, je dirais que c'est destruction de l'humanité, moi, je dirais. Enfin bon. Quoi d'autre encore. Donc, en fait, ils veulent tout détruire, vous voyez. Pour mettre en place quelque chose de beaucoup plus grand. De beaucoup plus haut. Et vous voyez, la personne, là, la, la femme, toute petite, eh bien, elle voit qu'il n'y a plus d'arbres. Ils sont tous détruits. Et l'arbre qui reste, il a l'air assez menaçant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Donc, en fait, ils veulent tout détruire, le côté aussi de l'humanité, pour mettre en place quelque chose qui nous écraserait, en gros. C complètement délirant, parce que cet arbre-là, euh, il a l'air plutôt maléfique qu'autre chose. choses. Hein. On va continuer dans cette direction-là. Alors, ici... Alors, j'assors beaucoup sur les questions de, de cerveau, cette carte-là. Hein, pour moi, c'est euh, la circulation des neurones, avec les petites ampoules qui s'allument. Hein, vous savez comment ça marche, un hein, cerveau. Hein, on a des, des neurones euh, qui transmettent l'information. Et pour transmettre l'information, il y a les axones et les dendrites, si je me souviens de mes cours. Bien, il y a un côté donc, qui ressemble à une ligne. Et puis, il y a l'autre côté où il y a la lumière et les impulsions électriques qui se transmettent ainsi l'information. Donc, pour moi, ça, c'est le cerveau. Bon. Donc, il y a des choses par rapport au cerveau qu'ils veulent mettre en route, avec les connexions. Et en même temps, ils veulent ça. Donc, nous mettre en esclavage. Alors, pour les questions de cerveau, on va voir exactement ce qu'ils veulent à ce niveau-là. Alors là, j'ai juste la question du temps et du fait que ça a été planifié dans le temps. Vous voyez, vous avez ici le damier, donc comme un jeu d'échecs. Un hein. jeu eh ben on, on prévoit déjà à l'avance les coups que l'on va faire avec les pièces. Donc c'est bien quelque chose qui a été planifié et vous avez des bougies rouges, pas besoin d'en de, dire plus. Je suis même en train de regarder que les fleurs, elles sont en partie blanches, en partie rouges. C'est curieux, hein c'est comme s'il y avait la couleur du sang, là. enfin il y a des trucs, enfin bon. Enfin bref, on va pas trop euh, rentrer dans les détails. Donc ça a été planifié, par contre au niveau du cerveau, J'ai pas l'information, attendez, on va savoir ce qu'il voulait faire avec le cerveau là. Alors, le cerveau et ça, c'est le côté spirituel. OK. Donc, ça, c'est une très belle carte, le Lotus. C'est-à-dire des traces. Donc, là, il y a un danger. Alors, le cerveau, le côté spirituel, le danger. Donc, ça veut dire spiritualité dans le cerveau, en danger. Bon, ben bah, ça, euh, bon, c'est pas nouveau, je vous l'avais déjà sorti. Enfin, il n'y a pas que moi d'ailleurs, hein. Et là, euh, alors là, <rire> alors, attendez, il faut que je réfléchisse. Là, c'est un cirque. Enfin, c'est un cirque. C'est un manège, plus exactement, avec des gens très sérieux qui sont sur un manège et qui sont devenus un peu comme des enfants. Alors, est-ce que c'est une, infantil... une... Ah. infantilisation Voilà, j'ai réussi à le dire. On nous mène en, en, ban, en manège, on nous mène en manège, ok. On nous fait faire un tour de manège, Arrête ça. Donc il y a des questions aussi de de rabaisser un peu le niveau intellectuel des gens, moi j'ai l'impression. Ouais, on nous fait faire un tour de piste, ok. Chose intéressante par là. Et là, qu'est-ce qu'on a? Et là, il y a les questions de survol. Bon, alors après, je ne sais pas trop ce que je suis en train de sortir. Les questions de voyage ou de voyager ou de départ. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ces gens-là qu'on peut nous dire Et changement. Donc, ils ont bien voulu mettre un changement en route. Attendez, je vais remettre mes cartes un peu en ordre. Voilà. sinon, ils vont tomber. Ils ont bien voulu mettre un changement très très important en route. Alors, en route, ouais. Assez rapidement. Qui a été planifié. Qui nous infantilise. Donc, ça nous rembête, quoi, en gros. Hein, et qui met les questions de spiritualité en danger. Alors. Et qui détruisent euh, destruction euh, de, de l'humain, quoi. Puisqu'on avait vu arbre abattu, les arbres abattus. Hein. Alors, par qu'est-ce qu'il y a d'autre Je vais essayer de voir si je peux en trouver une autre. Bah, ben écoutez, on est dans le collimateur. Hein. Voilà. Ça, c'est leur tableau de chasse. Donc, toutes les catégories de la population. Vous avez ici le, le, le fusil avec ici toutes les victimes. Donc, ça veut dire que ça devait toucher absolument toutes les catégories de la population. Bien. Alors, on va essayer de voir la finalité de tout ça. Là, j'ai juste des questions de dualité. Ouais. Et là, des choses qui sortent et qui sont cachées. Alors, les questions de dualité, je me demande si je suis partie encore dans les questions de ce qu'il y a à l'intérieur de la fiole. Où il y a des signaux un peu contradictoires. Et en même temps, il y a des choses qui sortent. C'est marrant, on a deux fois les choses, vous voyez, dans, là c'est plutôt dans l'eau et là c'est plutôt dans l'air. Donc des choses qui sont libérées et qui peuvent éventuellement diviser, puisque d'un côté on a le, les nuages noirs, de l'autre côté on a les nuages blancs. Donc il y a une question de dualité qui s'installe dans la conscience, avec des choses qui sont libérées, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Je suis repartie sur la fiole, là. Pour changer le monde. Bon. Pour provoquer un changement au niveau du monde. Vous voyez la tortue qui porte le monde sur... Euh, euh, enfin, pas sûr, mais en tout cas à l'intérieur. C'est une tortue qui fait, euh, en fait, office de, de, de la Terre, en fait. OK. Donc, pour provoquer le fameux grit, euh, r e hein C'est pour ça, en fait. Bien. Bon, bah on a l'explication. On peut demander s'ils vont y arriver. Ah, pas mal, ça, hein. <rire> Comme question, la question à 1000 mille... euros. Enfin, bref. La question à 1 million, pas à 1000 euros, la question à 1 million. Alors, vont-ils y arriver Alors, on peut, on peut les voir, là, en réseau. Les corbeaux noirs, par exemple, donc les, les gens négatifs, les gens malicieux qui sont bien organisés, qui sont en réseau, mais au milieu, il y en a un qui est blanc. Alors, moi, je dirais, vont-ils y arriver ben, Ils sont en majorité, ils sont bien connectés, mais il y a des troubles faits, ici, qui peuvent interférer avec leur communication ou leur réseau. Bien, donc il y a des gens qui s'opposent à leur projet, on l'avait déjà sorti pour qui vous savez ce. Hein dans, dans le dernier tirage, en plus, c'est amusant. J'ai dû prendre le même temps. Enfin, je pense, que j'ai fichu. Enfin bref. Donc ça, ce sont ces gens-là. Pareil, qui cherchent à voler. Mais il y a de la résistance. Donc pour l'instant, vont-ils réussir à leur fin ben, moi, je vois qu'il y a des troubles faites, qui sont là et qui défendent leur bien. Donc, on peut voir avec l'œuf. Euh, donc j'ai pas la réponse. Hein. Bon, on va essayer de voir avec cette carte-là, peut-être. Alors là, il euh, y a une fuite. Alors, ça, ça veut dire qu'on va y perdre. Alors, vont-ils réussir leur projet bien, en fait, la réponse, c'est il faut fuir. Mais en fuyant, on perd beaucoup. Il y a des choses comme ça. Donc, ce n'est pas la, la réponse. La réponse, moi, c'est on va y perdre. On va y perdre beaucoup. Et on doit fuir. Ok. Mais j'ai pas la, la finalité de la réponse. Il y a une petite chance qui arrive pour nous. Je dis une petite, hein, parce que c'est une petite coccinelle. Et euh, ben bah, là, il y a bah, celui que vous connaissez par contre, qui a l'air d'être très très actif hein, dans ce projet, n'est-ce pas Alors vous savez qui c'est, hein, ces C'est là C'est normalement, il, il, il sort toujours avec cette carte-là, lui. Ouais, bah C'est bien lui qui a mis en route la politique que l'on connaît hein, de santé, on va dire. C'est bien lui, hein, effectivement. Donc, vont-ils y arriver Donc, lui, il a eu un rôle à jouer. Il y a ici les questions de propas que vous connaissez aussi qui passent par le biais de la télé. C'est vraiment la télé que l'on a aussi. Mais j'ai toujours pas la réponse. Donc, il tourne autour du pot. Et le corona circus oui, donc euh. vont-ils y arriver alors en fait je me dis que quelque part ils y sont arrivés c'est vrai puisque on a eu lui là qui a participé au projet le fait qu'il y a eu à fond les manettes j'allais dire la propa à, à travers la télé et que on a bien eu le corona couronne circus voilà avec les gens qui se sont trouvés hors sol qui ont fait ce qu'on leur disait de faire. Donc la réponse, c'est, ont-ils arrivé à leur fin ben En fait, oui, ils y sont déjà arrivés. C'est ce que je me dis. Il me dit, mais alors, que si tu me racontes, qu'est-ce que tu poses comme question Ils y sont arrivés. Ben oui, il y a les plus de 60% de la population qui l'a fait. C'est vrai. C'est une mauvaise question, en fait. Euh, qu'est-ce que je vais pouvoir dire, alors Attendez. Parce que ça, c'est vrai qu'ils y sont arrivés. Hein. Il y a les... Ici, en Allemagne, il doit y avoir moins 80%. Donc, euh, enfin, bref. Euh... Qu'est-ce qu'on va dire hmm. Je ne sais pas quoi vous dire parce qu'ils y sont vraiment arrivés, oui. Ils y sont vraiment arrivés. On peut dire, est-ce qu'on va arriver à les battre, quand même Est-ce qu'on va, est qu va arriver à les battre, ces gens-là Parce que pour l'instant, ils sont arrivés à leur fin. Hein. Alors, va-t-on arriver à battre ces gens-là Ben, On va vraiment vers nous. Et là, c'est vraiment nous. On va vers une période de, très, très difficile. Mais Ça, vous le savez aussi. Et vous voyez, ici, il y a les questions d'échéance avec une espèce de phénix. Donc, ça veut dire que de toute façon, on va vraiment, vraiment changer de monde et aller vers la fin d'un monde et à nouveau. Puisque vous savez que le phénix, pour renaître, doit d'abord mourir. Enfin, si vous connaissez Harry Potter. Hein. Donc, euh, il y a une destruction pour une renaissance après. On va regarder quelle renaissance alors là, il y a, ça me parle de guerre et ça me parle euh, de. Alors comment je pourrais vous dire ça Bah des ça, ça, euh, S A T A, euh, voilà, mais avec un N et puis un I qui est à la fin. Hein. Euh, donc euh... ouais, ben ils sont là. Hein. Hmm. C'est l'antéchrist aussi, vous voyez, vous avez la couronne, la couronne, ben la, la, couronne je raconte. la croix ici. Vous avez la croix, vous avez la guerre. Ouais. Hmm. Donc, ça veut bien dire, en fait, qu'on aura bien une renaissance, mais avant ça, il y aura une guerre. Et il y aura certainement l'antéchrist. Bon, bah, écoutez, euh, vous croyez euh, en la Bible ou pas Moi, j'y crois. Et eh bien, c'est ce qui est marqué. Hein. On aura bien une guerre, la fameuse Troisième Guerre mondiale, et l'Anté machin, qui va arriver. Oui. Et ce sera uniquement, une fois que sera ceci sera arrivé, qu'il y aura, effectivement, un nouveau monde qui arrivera. Bon. Bah, c'est amusant parce que, oui. <rire> c'est ce que je vois aussi en astrologie. Alors, au niveau des dates... Euh, pas évident. Hein. Normalement, je suis pas censée vous le dire, je suis pas censée le savoir, parce que tout ça, c'est sont des informations très secrètes. On n'est pas non plus censé tout savoir. Mais comme moi, je suis curieuse, évidemment, je cherche. Il y a des choses que j'ai vues en astrologie, mais je, encore une fois, je ne sais pas jusqu'à quel point je peux vous le dire. C'est pas facile de, de vous prévenir. Euh, c'est pour ça que je vous avais dit à un moment donné que j'allais vous donner des petits morceaux d'informations euh, parce que euh, voilà quoi, c'est pas non plus de la peine de, de, de provoquer panique dans les foyers. Bon, la fameuse troisième guerre mondiale, oui oui, elle arrivera, mais là pas maintenant. En tout cas, je vois pas que ce soit maintenant. Ou alors je suis vraiment plantée, mais je crois pas. Par contre, oui, elle arrivera. Et ça, l'Antéchrist aussi. Bon, alors que vous y croyez ou pas, c'est pas le problème, puisque il suffit de faire des recherches hein, et on a des indices notamment avec ces gens là qui sont partout et qui font des rites, j'ai pas envie de revenir sur le sujet, ou euh, vous avez aussi des massacres de certaines personnes, on va dire. Enfin bref, si vous prenez les faits mis bout à bout, vous allez vous apercevoir que effectivement il y a bien la préparation de la mise en place euh, de, de l'antéchrist, oui. Après, le fait qu'on n'y croit pas, ça n'a pas d'importance. Puisqu'il y a des gens qui préparent sa venue. Bon. Ok. Donc, ces gens-là, on peut essayer de voir ce qui va leur arriver. Alors là, il y aura un feu qui sera allumé. Voyez Le feu divin. Vous avez bien quelqu'un ici qui met une allumette. Un feu contrôlé, c'est ce que j'appelle. Et voilà, qui vient détruire ces gens-là. Bon. Ok. Bon, on n'y est pas, hein d'accord, on n'y est pas, mais c'est le futur et c'est vraiment ce que je crois. Bon, alors, ne pleurez pas dans les chaumières, euh, ça ne veut pas dire que nous, on sera là, puisque euh, moi, je suis persuadée que quelque part, on est protégé. D'ailleurs, tiens, on va, demander la question. on va poser la question. Est-ce que nous, on est protégé par rapport à ce que je vois qui arrive ici, dans un futur, on va dire, plus ou moins éloigné euh, et qui est très, très destructeur. Bon, bah ça, c'est le bon, nouvel ordre. Enfin, bref. Ok, okay bon, ok. D'accord, mais nous, est-ce qu'on est, qu est protégé ouais, Donc, c'est vraiment confirmation. Alors, ah, il ne veut pas me répondre. Hein. Ah, il est en train de me parler de, de, de, de la nouvelle maladie que je vois, effectivement, qui arrivera, qui sera encore une expérience de ballot. Alors, attendez, je vais me concentrer. Peut-être que je pose la question différemment, parce que elle n'est pas bien posée. On va dire, est-ce que les gens qui ont la foi seront protégés Voilà. Alors, il y a un secret. D'accord. Donc, il y a un secret. Ouais. Alors là, il est parti sur autre chose. Alors, il ne pourra peut-être pas me répondre, hein. Parce que là, c'est comme si je n'avais pas le droit de vous répondre. Et là, il me dit simplement qu'il y a avait le monde virtuel qui va se développer. Bon, ça aussi, je sais. Hein. Ça, euh, ce serait vraiment très difficile de ne pas voir vers quel monde on va, avec les histoires de métaverses, etc., etc. Ah oui, je sais pourquoi je n'ai pas le droit de poser la question. Bah, parce qu'en fait, euh, c'est dans la Bible, donc euh, je ne peux pas aller contre la parole de Dieu, n'est-ce pas Donc poser la question, c'est déjà douter. Or, je ne doute pas. Donc, euh, c'est pour ça qu'il ne me répond pas. Donc, ça veut dire qu'en fait, euh, bah, si vous croyez, vous serez sauvés. Point. Voilà. <rire> ben oui, il ne faut pas non plus euh, poser des questions euh, hein, qui ne devraient pas l'être. Et c'est vrai que moi, je, je, je vous encourage vraiment à avoir la foi. Puisque ces gens-là, alors que j'avais mis en dessous, voilà. Eh bien, eux, ils ont effectivement aussi des croyances, mais de l'autre côté. D'ailleurs, on peut demander. Ça, peut-être qu'on peut le demander. Euh, le fameux antéchrist, alors Donc là, ça va être un chambardement. Vous avez le, le, le, le taureau là qui vole. Alors attendez, parce que le taureau, je viens de penser à Uranus en taureau. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Parce qu'il est dans les airs sans doute. Ça m'a fait penser à Uranus parce que Uranus c'est une planète. Et c'est vrai qu'elle est en taureau. Ouais, donc ça veut dire qu'il va arriver au moment où Uranus sera encore en taureau. Donc euh, attendez, je vais vous dire quand est-ce que Uranus va sortir du taureau. Comme ça on aura l'information. Alors, il devrait rester encore en taureau jusqu'en 2026. Après, il passera dans les gémeaux. Le Gémeaux, qui est un signe d'air. Ça pourrait expliquer pourquoi le, le taureau vole. Oui, ouais, je sais, j'ai l'esprit un peu tordu, mais il y a quelque chose avec ce taureau. 2026, c'est pas loin. Et moi, de toute façon, je vois en 2025 des bouleversements. Donc... Euh euh, on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps. Voilà. Alors, là, on a quelqu'un qui arrive, euh, qui est caché, qui est caché sous une peau d'ours. Ok. Alors, je sais pas qui c'est celui-là. c'est pas l'impression que c'est l'Antéchrist, pourtant. Il y a une surprise. peut-être que c'est quand même hein. il est un peu bizarre ce bonhomme qui est-ce l'oligarchie encore avec les histoires vous voyez c'est le même hein. d'accord et le serpent pourtant c'est marrant j'ai pas l'impression qu'il était mauvais celui-là mais si ça se trouve il est il a un visage un peu bizarre est ce que c'est l'antéchrist alors là, on a... Euh alors là, elle est partie ailleurs. Bon, ok. Il y a les questions d'hiver et de, de, de dénuement. Ok. On a l'impression que c'est un drapeau anglais. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Que c'est Big Ben, vous savez. Alors, il y a des histoires en relation avec l'Angleterre. Bon, alors, je ne veux pas trop vous mélanger non plus. Hein. Donc, on va peut-être pas trop faire long non plus. Mais j'ai envie de dire que... Euh, l'antéchrist, normalement, va arriver sous le manteau de quelqu'un de positif et de gentil, comme un sauveur. Alors, ça pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'il a une espèce de, de masque qui ressemble à un gros nounours, donc plutôt gentil, et, en fait, eh bien il aurait un autre visage. Ouais, bon. Vous voyez Et donc, ce serait une surprise. Bien. Alors, vu les cartes que j'ai sorties, je vous en ai sorti beaucoup ce soir. Hein, eh bien, les histoires d'Antéchrist, il faut les prendre très au sérieux. Que vous n'y croyez ou pas, euh, moi, je vous exhorte vraiment à prendre... En plus, on est Halloween ce soir. Donc, ce tirage très au sérieux. Parce que oui, euh, on va avoir des gros, gros bouleversements. Et oui, il y a celui-là qui risque vraiment, vraiment de, de faire son apparition. Donc, ne soyez pas inconscient, ne soyez pas insouciant, voilà, parce qu'il y a les nuages à l'horizon. Et on aura aussi des problèmes de nourriture. Ah oui, ça je voulais vous le dire aussi. Je vous en, je vous en dis beaucoup ce soir. Hein. Donc, on aura aussi des problèmes de nourriture. On aura aussi des problèmes, alors des questions de... Alors, des questions de quoi Des questions d'humanité, liées à l'humanité, ouais, très importante. Et vous voyez, ce sera mondial, d'accord. Et qu'est-ce qui veut nous dire d'autre Alors là, on aura des questions de nostalgie par rapport à ce qui a été... Et alors ça, je sais, bon, je vais peut-être arrêter là après, mais il y a des questions de virtualité aussi. Bon, enfin bref, je vais arrêter là parce qu'après on va partir dans autre chose et je ne vais pas trop vous perdre. Il me donne plein de petits détails après. Euh, c'est vrai que c'est des petits détails, hein, bon. Mais l'important, c'est vraiment ce que je vous ai dit avant. Et là, c'est vraiment faire attention. Ne vous voilez pas la face parce qu'il y a vraiment les nuages. Et ça va vraiment atteindre le monde. On aura vraiment des questions de nourriture alors je vous assure pas tout de suite mais vous avez encore le temps de vous préparer hein. c'est pas pour rien que je fais des vidéos moi hein. c'est aussi pour euh, que vous puissiez vous préparer parce que oui euh, je vois aussi qu'on aura des problèmes au niveau euh, de la nourriture de l'eau bon et, euh, et il faudra pas justement être imprévoyant de ce point de vue là et celui ci là eh bien il va arriver en douce hein, j'ai envie de dire c'est au moment où on aura besoin d'aide, au moment où tout se cassera la figure, lui, il arrivera. Voilà. Alors, il y aura des excès aussi, des questions excessives. Et euh, il y aura beaucoup de, de misère aussi. Et ce sera aussi au moment où on aura des contraintes. Mmh. Ben bah oui, ça va être une période difficile, hein, ce que je veux que je vous dise. Mais il ne faut pas avoir peur non plus, parce qu'encore une fois... Quand on a la foi, on va être, être protégé. Et il y aura des gens qui, eux, par contre, sont très riches. Bon, ok, je vais arrêter là. Euh, par contre, on peut finir avec une carte spirituelle pour nous. Alors, attendez, on va essayer, dans, dans, dans, dans, essayer de vous en donner une. Voilà. Alors, quel conseil pour les gens qui ont la foi Faire des coupes. Ça, c'est les questions de passe. Hein, ou crédit à la chinoise, enfin bref. Ça peut être tout ça. Alors, quelle quel, quel, pensée euh, pour nous ce soir La recherche. Ce que vous cherchez est très proche de vous. Alors, <rire> comment est-ce qu'il faut le comprendre Ouais. On va essayer d'en avoir une autre parce que là, c'est un peu obscur. Acceptation. Donc, là, ouais, c'est plutôt ça. Hein. Vous êtes dans une période de transition. Donc, il faut qu'on accepte ce qui va arriver. Alors, qu'est-ce qu'on cherche là Ce que vous cherchez est très proche de vous, c'est-à-dire simplicité. Vous êtes votre principal obstacle. Bon. Alors, ce pas pour moi spécialement. Hein. Là, j'étais en train de regarder ce que ça pourrait être la recherche et la simplicité. Je me demande si ça ne veut pas dire aussi que le, le temps nous est compté. Parce que ce que vous cherchez est très proche de vous. Hein euh, J'avais envie d'un conseil pour nous, c'est vrai, mais d'un autre côté, moi, j'ai vu aussi un, un avertissement là. La fin des temps est très proche. Donc, vous êtes votre principal obstacle. Ça veut dire aussi que c'est vraiment des questions de foi. Euh, que les gens qui ont la foi, et eh bien, pour moi, seront vraiment euh, euh, retirés de ce monde. Enfin, moi, je, je crois vraiment qu'on va passer à un autre. Euh, dans une autre dimension. Enfin, ça n'engage que moi, ce que je dis. Hein. Mais je crois vraiment que c'est ça. Et que, euh, finalement, les gens qui bloquent à ce niveau-là, eh bien, ce sont eux qui sont leur principal obstacle. Hein. Parce qu'il va falloir accepter. On est à la fin des temps. Point. Donc, on l'accepte, on n'accepte pas. Mais si vous ne l'acceptez pas, eh bien, vous êtes votre principal obstacle. Et si vous acceptez, euh, bah, on va regarder si on accepte. Qu'est-ce qui va se passer Coopération. Donc, si on accepte, il faudra qu'on coopère. Offrez votre aide sans rien attendre en échange. Donc, ça, ça veut dire aussi qu'il faudra qu'on coopère entre nous. Et ça, c'est très important de le comprendre aussi. Et guérison. Donc, bah, tout ira bien pour nous, à mon avis. Voilà. Donc, il y aura des questions de guérison. En tout cas, nous, on sera bien portants. On s'en sortira. Et confiance. Bon. <rire> Allez, je vais arrêter là parce que sinon je vais encore euh, vous balater -bal -bal pendant des heures. N'opposez pas de résistance à ce qui doit vous arriver. Voilà. On peut peut-être pas dire mieux. J'essaie de vous préparer. Hein. Franchement, j'essaie de vous préparer par rapport à ce que je sais, à ce que je vois en astrologie et à tout ce que je peux voir dans le monde qui est en train de se mettre en place. Donc, j'essaie de vous préparer. Gardez confiance, mais ayez la foi. C'est très, très, très important. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vous ferai encore d'autres petites vidéos. Moi, je dirais bien qu'on a vraiment 2-3 ans, mais maximum. Donc, ça nous laisse encore un peu le temps, mais pas tant que ça. Ça vous laisse le temps d'avoir de, des petites réserves. Et puis, ben, je vous dis en tout cas euh, à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.